Bon, c'est vrai que ça peut être, on va dire, assez délicat à faire du fauchage euh, sous les arbres, hein, parce que bon, la présence de machines, on va dire, assez conséquente, euh, et des branches des fois sur les cabines, bon, ça peut euh, ça peut être gênant, mais euh, c'est pas irréalisable. Quoi. Ça fait dix euh, ans qu'on fait ça comme ça, et on n'a jamais, eu, euh, jamais eu de soucis. Quoi.